You everybody is Dark. As Orc, this is for my channel, bro du coup aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler euh, 69 Convice euh, Eminem bien évidemment je vais vous expliquer ce qui se passe euh, en ce moment euh, du coup jusqu'à aujourd'hui Eminem a toujours explosé le nombre de vues en très peu de temps sur youtube grâce à son titre "White Me mais du coup, ces dernières semaines euh, suite à la sortie de prison de 69 qui a bien préparé son coup avec son nouveau single. Gouba, il a juste explosé le nombre de vues sur YouTube en simplement quelques minutes euh, suite à pas mal de choses euh, qui s'est passé bien avant comme quoi il a été euh, balancé. Tous les membres de son gang euh, au FBI suite à son arrestation pour être libéré euh, Du coup, euh, il a fait un gros bad buzz sur ça. C'est ce qui a fait que pas mal de gens euh, ont sauté sur, sur le l'album dès qu'il est sorti pour voir vraiment euh, si 69 euh, va rester dans le milieu du rap ou va tout simplement couler suite à... À tout ce qu'il s'est passé et moi je veux savoir comment Eminem réagira t-il face à ça va-t-il nous surprendre avec un album qui déchire sa race ou va-t-il rester euh, comme ça sans nouvelles euh, c'est la question que je me pose en ce moment tout en sachant aussi que euh, l'album de 69 qui est sorti récemment, c'est-à-dire Goba, a été supprimé de YouTube euh, suite au fait que 69 a refusé de payer euh, l'instru euh, du clip alors qu'il est blindé de thunes. Du coup, le mec qui fait l'instru a décidé de porter plainte contre lui. C'est ce qui a déclenché le fait que euh, son clip a été supprimé de YouTube. Il c'est que suite à cette plainte déposée contre lui, qu'il a payé l'instru et a remis son clip sur YouTube. Et malgré cet incident, ça ne l'a pas empêché de battre le record mondial de nombre de vues en très peu de temps sur YouTube. Et du coup, la question qui se pose, qui Qu'est-ce qui va se passer euh, pour 69 avec toute la haine qu'il a envers lui euh, pour ce qu'il a fait Parce que tous les autres rappeurs le détestent suite au fait qu'il a balancé son gang, tout le monde le traite de balance. Plus personne ne veut de lui dans le milieu du rap, tous les rappeurs ne veulent plus faire euh, de clip avec lui. Mais la question c'est que, est-ce qu'il en a vraiment besoin avec tout le buzz qu'il a Franchement, je pense pas. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces deux rappeurs préférez-vous Lequel vraiment mérite d'être au sommet Eminem ou 69 Franchement, moi, je préfère Eminem de loin. Euh, 69 c'est pas mon style de musique, je sais pas il a quelque chose que j'aime pas chez lui mais franchement laissez un petit commentaire pour me dire c'est qui le boss dans le rap game du coup si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de 69 je vous conseille d'aller voir la vidéo de frère Gastor qui va vous résumer l'intégralité de son histoire sur ce les amis, peace and love